J'ai été séduit. Séduit par la, la beauté, la beauté de la vocation dominicaine, une beauté qui tient à son harmonie, à son équilibre. En fait, je crois que je voulais tout vivre. Je voulais prêcher, comme les apôtres, comme les prêtres, célébrer les sacrements. Je voulais vivre avec d'autres frères, je voulais tout donner à Dieu dans la vie religieuse. Je voulais pouvoir le prier, le contempler. Et puis, je voulais aussi l'étudier, le connaître, pour mieux l'aimer. Et en cherchant à vivre tout comme ça, c'est dans l'ordre que je l'ai trouvé, c'est dans l'ordre que j'ai été séduit par ce tout, par cet équilibre, par cette harmonie.